Salut gang, c'est Winman. content de vous voir, aujourd'hui on fait la review SQDC numéro 222, grâce à Jean-Noël, je vous présente un produit qui est plus disponible, discontinué, introuvable, un grand cru, le Purps de Grill. C'est sérieux, écoutez, il euh, n'y a même pas été ouvert, plus de un an dans ce qu'on a, un an et quatre mois, 27 février 2019. Écoutez, Jean-Noël, euh, un abonné de Winman, t'es content de me voir. Euh, il m'a remis ça en main propre. Écoutez, je lui ai demandé, veux-tu m'expliquer comment ça, que tu as ça entre tes mains, en ta possession? Euh, il fumait beaucoup de cannabis. Il a diminué sa consommation. Et puis, euh, il savait que j'aimais beaucoup le Puis Il l'a mis de côté en espérant peut-être me voir. Et puis... Euh, Finalement, on s'est rencontré à la SQDC à l'Acadie, puis je t'en remercie beaucoup, beaucoup Jean-Noël. Euh, un an, quatre mois, écoutez, ça fait déjà un mois qu'il me l'a remis, mais je me suis dit un an, trois mois, un an, quatre mois, il va sortir une différence à l'intérieur. Hein, on se demande si ça va être sec, si ça va être en poudre. Euh, Est-ce que ça va sentir encore le cannabis? Est-ce qu'il va y avoir des arômes, des terpènes? On sait que le Purps de Grell est un de mes trois préférés à la SQDC. Euh, C'est incroyable le Purps de Grell. En général, Grel, vraiment une très bonne compagnie, mais beaucoup de difficultés avec leur inventaire à la SQDC. Il n'y a jamais de produit Greel à la SQDC. Toujours, toujours vendu. Et présentement, il n'y en a pas. Il y a zéro produit Grail. Je capote. Euh, écoutez, ici, là, on a un produit là euh, qu'on peut avoir entre 18 et 22 de THC. On est chanceux, on a eu 21.1. Euh, hey, merci, Jean-Noël. Merci beaucoup Jean-Noël. C'est peut-être le dernier purps de tout le Québec, de tout le Québec au complet, en entier. Euh, je le lis dans ma possession. C'est vraiment incroyable. J'ai du Purps, C'est c'est sérieux. Ok. Euh, J'avais appelé euh, iPark, Park. Hein? On sait que High Park, euh, c'est les producteurs qui font Grail. Euh, essayez pas de trouver iPark Park dans le marché boursier. Hyde euh, Park, c'est pas à la bourse. Par contre. Tilray, Tilray là, T I L R A Y. Tilray est à la bourse et High Park C Tilray. Tilray c'est le côté médicinal. Ceux là qui, sont, euh, qui ont une carte médicinale, là, euh, ben, ils peuvent acheter directement à Tilray. On sait que le cannabis médicinal ont eu plus de tests, ont hein, plus de tests que le cannabis récréationnel, même que même si le cannabis récréationnel a beaucoup de tests à passer, euh, le médicinal, il y en a un petit peu plus encore. Donc, Hyde euh, Park, ils font Grail côté récréationnel à la SQDC. Et euh, si vous voulez investir dans Grail, ben, il va falloir que vous mettiez votre argent dans Tilray. Hein, on sait très bien que Tilray, euh, c'est à la bourse de Nasdaq, hein, une bourse américaine, la bourse électronique de Nasdaq. 8,56$. US pour une action de Tilray. <coughs> euh, je ne me rappelle pas quand, l'année passée ou il y a deux ans, on sait que Tilray, qui est à 8,56 maintenant, a déjà été à 148 et 30$. Sous. Oui, oui, oui, 148 et 30 sous Il y a des gens qui ont acheté ça à 148 et 30 sous et maintenant, ça vaut seulement 8,56$. La fin du monde, oui, c'est ça. Non, c'est pas ça la fin du monde. Non, je le sais, ce n'est pas ça la fin du monde. C'est une c'est une image. On va ouvrir ça, on va ouvrir ça, avant que je me fasse chicaner. Euh, on parle de terpènes ici. Très, très, très bizarre les terpènes qu'on indique sur le site internet de la SQDC, le site du gouvernement. Euh, la terpène dominante du PURPS, c'est la terpène que j'aime le moins cariophilène, euh, habituellement, là, quand, on, quand il y a du cariophilène, j'aime pas le cannabis, j'aime pas le, le goût, euh, beaucoup, beaucoup produits de tweed cariophilène en premier ou en deuxième euh, prédominance là, dans leur cannabis, j'aime pas les produits tweed à cause de leur terpène dominante qui est la cariophilène. Donc ici, euh, cariophilène, pinène en deuxième lieu. Deuxième lieu. Pinène, c'est sapin, pin. Euh, la raison pourquoi je suis un peu grimace, c'est que je suis pas d'accord avec ça. Euh, le Purp, c'est un petit peu un dérivé du pin-couche de San Rafael. Euh, comme go, on nous dit, boisé, terreux. Je trouve que ça n'a ça pas du tout rapport avec ça. Je trouve que c'est le produit qui a le qui est le moins bien décrit euh, à la SQDC. Terreux, boisé, cariophilène, il n'y a rien de ça là-dedans, là, c'est incroyable, il a rien de ça là-dedans. Bon, ben le, le moment est arrivé, un an, quatre mois dans le pot, un an, quatre mois dans le pot, c'est-tu encore du Purps? Mais oui, ils c'est encore du Purps! Ah, ça sent bon. C'est du Purbs. Ça, ça, ça, sent, ça sent moins fort que, que quand on cuit. Dû à la fraîcheur, l'arôme est moins intense. Euh, le plastique, man. Le plastique il a joué là-dedans. Ouais. Ouais. Un an, quatre mois. Un an quatre mois. Regardez l'humidité. L'humidité, elle est parfaite! Vraiment gommant. Hein, on connaît le purps. Le purps, c'est résineux. Je me l'ai encore planté dans le doigt là. C'est hey, l'humidité, c'est incroyable. Mais il fait tellement chaud au Québec, il y a tellement d'humidité que. L'humidité passe à travers le contenant, là. Euh, mes doigts sont gommés. Écoutez, le Purps, l'humidité est bonne. Résineux. La senteur, s'est faite massacrer. Euh, le goût s'est fait massacrer à cause du plastique. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Écoute, euh, on regarde ça en caméra? On regarde ça en caméra, boys. Ok la gang, on est revenu ensemble. Il euh, n'y a plus de grill à l'SQDC. J'ai un produit grill entre les mains, le Purps, la gang. On, on, on, un, un peu de misère à vous le montrer. Je ne sais pas si on voit bien. là. J'ai pas la même luminosité qu'habituellement. Euh, vous avez vu le décor. Je ne suis pas chez moi. Regardez comme ça ici. C'est quand même bien. On parle de tricôme ici. Là. Hmm. Plein de petites cocottes. On parle de cannabis là, qui a eu un an et quatre mois là, dans son contenant. Euh, L'arôme a été affecté. L'arôme a été affecté. C'est beau pareil, hein? Moi, je suis déjà vendu. Euh, je suis déjà vendu. C'est du Purps. Euh, je vais tout faire pour le défendre, ce cannabis-là. Ah, Écoutez, là. On fume ça tout de suite. Alright gang, donc euh, le grand moment, on va allumer ça. Merci encore à Jean-Noël. Un Purps de Grell. Je pense qu'il n'y en plus pas tout au Québec de ça. Du tout, du tout, du tout. Est-ce qu'on va en avoir? Je ne sais pas. On sait qu'à un moment donné, l'année dernière, il l'a enlevé du site. J'ai appelé, Weedman a appelé euh, Grell pour savoir ce qui se passait. On m'avait dit qu'il l'avait enlevé. Hey, ça sent bon qui l'enlèverait et puis qui reviendrait pas. puis qui allait avoir des variétés comme ça, qui vont avoir là, pendant une période de temps, genre un an, deux ans, ils vont la disparaître pour pouvoir mettre une autre variété de cannabis dans leur salle. Ils vont avoir des variétés qui vont avoir en tout temps, puis ils vont avoir des variétés qui vont avoir là, périodiquement. Euh, et puis ça, par, euh, avec l'expérience de Women, j'ai compris qu'il y a d'autres compagnies qui vont faire la même chose. Donc faut juste falloir qu'ils nous mélangent pas trop avec les noms de compagnie. Quand hein? on regarde la compagnie EXO avec leur Sierra qui est anciennement du Canatonic. mais maintenant le Sierra c'est du euh, Shark Shock. Euh, la compagnie EXO nous mélange beaucoup avec les noms euh, parce qu'ils ont des noms de euh, leur marque de commerce, ils changent la variété à l'intérieur et ils gardent le même nom. Imaginez là, de la bière Budweiser ou de la Labatte Bleu. Il garde le nom Labatte Bleu, il garde le nom Budweiser, tu gardes le même nom Corona, euh, Stella Artois, peu importe, mais tu changes le goût de la bière. Voyons donc ça, tu peux pas. Si tu changes la variété à l'intérieur, ben change l'étiquette. Trouve un autre variété, un autre nom. Purps de Grill. L'humidité était là, tout était parfait. C'est parce qu'il y a tellement d'air qui passe dans le contenant puis l'humidité au Québec fait en sorte que le cannabis est déjà humide. L'arôme est encore là où ça goûte le contenant de plastique? C'est du Purps. Peut-être qu'il aurait été plus goûté, goûte un peu plus. Ça avait été euh, moins frais, euh, plus frais, mais ça goûte du PURPS. Ça goûte pas le plastique, ça goûte le PURPS. Mais le contenant de plastique, il y avait un, un odeur de plastique. Euh, vous savez, là on est dans une période chaude, de canicule. Est-ce que c'est à cause qu'il fait chaud dernièrement ou ça faisait peut-être quelques semaines, quelques mois que cette, ce goût de plastique-là est un peu plus fort qu'habituellement? Qu Je comprends pas pourquoi ils disent cariofilène euh, Première terpène. Ça doit être une, euh, un goût. Il y a plusieurs choses hein, qui représentent le cariofilène. Peut-être qu'il y a quelque chose en particulier là, que j'aime. Euh, je peux pas mettre la main dessus. Là. Je sais pas si c'est le romarin, le thym. Hein? On sait qu'il y a plusieurs herbes euh, qui, qui sont représentées par le cariofilen. Euh Deuxième terpène, le pinène. Et euh, troisième, limonène. On sait que le limonène, là, en troisième, c'est un peu plus, plus faible. Mais le limonène, c'est la terpène dominante de le, dans le Hawire Break. Et le pinen, c'est la terpène dominante dans le Rotterdam OG, le produit biologique là, de The Green Organic. Dutchman, la nouvelle compagnie à la SQDC. C'est très, très, très, très, très, très bon le Purps de Grill ils pas se permettre d'enlever cette variété là. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe avec Grell. Je comprends pas. D'après moi, ils ont des ventes, ils atteignent leurs objectifs, je sais pas. Pourtant, il euh, y a plusieurs compagnies de cannabis là, qui ont un surplus d'inventaire de cannabis, donc n'y euh, n'ont pas de surplus eux autres, Qui en fassent pousser plus. Exo viennent de vendre leurs installations, là, une grande partie de leurs installations à Niagara, à un acheteur inconnu. Non, c'est pas moi. Est-ce que l'acheteur inconnu serait Tilray, I-Park, pour faire du purps de Grell? Il voudrait pas dire que ce serait inconnu? Non, je pense pas. Merci encore à Jean-Noël. L'humidité est parfaite. Il brûle là, tranquillement. Il goûte très bon. Euh, un an, quatre mois. Euh, L'arôme a diminué un peu, j'imagine. Ça euh, fait longtemps que je l'ai pas fumé. Mais c'est tellement meilleur là, que, que, que tout ce que j'ai goûté dernièrement. Euh, moi, j'aime beaucoup. J'aime plus le Purps que le Hawire Break. Euh, même si j'adore le wire le Purp, c'est supérieur au goût, vraiment. Là, euh le goût est affecté. Le goût est affecté, euh, moins intense, euh, plus faible comme goût. Donc, je vais fumer ça tranquillement. Euh, ça brûle très bien. Je remercie tout le monde qui m'encourage euh, dans toutes mes vidéos. Merci pour les pouces. Merci pour le gens sur Instagram. Merci à ouais, mes Patreons. Euh, je vous remercie pas assez souvent. Euh, grâce à vous, là, euh, la donation que vous faites à tous les mois. Là, ça m'aide grandement. Et euh, je fais des vidéos tout le temps partout. Je n'ai fait dans la douche. Euh, J'en fais dans les cabanons. Euh, Winman. C'est là pour rester. Winman, c'est là pour toujours. Peace, gang.